Bonjour Nairie de la de Pinangkawi oui, en Malaisie, Et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un endroit magique ici, en fait la mer est connue pour être très chaude, la température est super chaude, mais là on va aller visiter un lac qui est très froid, comme quoi il y a possibilité de faire les choses différemment, euh, d'où la créativité. Okay. Qu'est-ce qui fait la différence d'une personne à une autre C'est sa manière de faire les choses complètement différemment, de faire les choses d'une manière complètement originale. Euh, ce lac, en tous les cas en Malaisie, a choisi de ne pas faire comme la mer et il a décidé de se démarquer et d'avoir une température très froide. Ce qui fait qu'il attire énormément d'affluence et énormément de gens qui viennent par curiosité. Eh ben, si vous êtes entrepreneur, c'est à peu près la même chose. Faites les choses différemment par rapport à vos concurrents et pensez toujours que un client, quand il est en face de vous il se pose toujours la même question What's in it for me Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce que tu es en train de me proposer Voilà, what's in it for the lake People Et euh, donc voilà, c'est laïza Hachette depuis les, euh, la Malaisie Je vous dis et la hâte